Bienvenue à Winman, bienvenue à Patreon Rencontre. Et oui, c'est un peu comme un Winman Rencontre, mais je rencontre mes Patreons. Salut Benoît, comment ça va? C'est un honneur, ça va super bien. Je suis content de t'accueillir chez nous aujourd'hui, c'est super spécial. T'es super gentil, euh, on peut me présenter ton chien Il y a aussi son chien le Bobby qui est ici. Oui. Euh, merci de m'accueillir chez oh, toi. C'est le pas... singe à côté là. Il, ah, il, la bouche, <rire> non, il est très beau chien, c'est pas des chats qui sont ici, c'est un petit chien super agréable. Ben oui, c'est quoi Patreon, Patreon c'est ben euh, Patreon c'est un site internet, une façon de m'appuyer, d'encourager euh, la chaîne. Merci Benoît aussi de euh, m'avoir acheté un T-shirt euh, J'attends le facteur. Et euh, merci vraiment d'être un Patreon, ben oui. de me donner là, un petit 3$, 5$ par mois, vous avez le choix. Je peux pas vous le cacher, les boys, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Écoute, le T-shirt, euh, j'ai acheté ça, ça fait 2-3 semaines environ. OK, oui, oui, oui. Puis, euh, pourquoi j'ai acheté un T-shirt, finalement, je me disais, écoute, le gars, il a du potentiel. <rire> il a du potentiel, le gars, puis... Je veux m'encourager dans sa démarche pour que la chaîne Winman évolue. Ça, ça fait plaisir de l'aider par des petits gestes comme ça. Ouais. Merci, merci vraiment. On va s'allumer un petit joint. Ben Oui, certain. certain. Moi, euh, j'ai amené un petit re-up. Pas de namasté, re-up de Zinabis, Qui est présentement à 11-12 cents à la bourse. Toi, tu as fourni un... Euh, de Edison. Un, Eldorado. Euh, Eldorado de Edison. Puis merci de m'avoir donné une cocotte. Je vais pouvoir faire là, une vidéo sur le Eldorado de Edison euh, dans l'avenir. Euh, un ici. joint pré-roulé. Oui, bien aussi j'ai eu un joint pré-roulé en cadeau. Et puis, ah. euh, je vais pouvoir montrer la cocotte. Qu'est-ce que ça donne? Santé, mon benoît. Merci de me rencontrer. Santé, bonheur. Santé et bonheur, comme dirait Chou de Boucan. En passant, oui. tout. salut Marc Tatou. Je sais que tu nous regardes. Merci. Bon, ben c'est ça. Euh, je suis vraiment content de te rencontrer. On va parler un petit peu du cannabis. Hein? Je pense que c'est un peu pour ça qu'on se rencontre. SQDC, les lois, euh, qu'est-ce que tu en penses Pour commencer, es-tu un Sativa ou un Indica Définitivement, je suis plus Indica. Indica? Ouais, ouais, ouais. Parce que je fume le soir la plupart du temps. Euh, je travaille le jour. Je fume pas euh, le, le matin, rien du tout. Quand j'arrive le soir, c'est pour relaxer donc un bon gros, gros indica. Euh, donc ça te repose, parler. ça te relâche, ça t'aide un peu à t'endormir, j'imagine ça va un peu ensemble. Ouais. ouais. Et puis qu'est-ce euh, qu que tu fais toi le soir? Tu lis un livre euh, en fumant ou tu écoutes des films? Euh, oui, j'écoute souvent des films, je joue, euh, j'ai une console de jeu aussi. Ben oui, c'est ça, moi jouer. aussi je joue beaucoup, mais moi c'est à l'ordinateur, puis toi c'est à la console. Différent, ouais. Avant oui. la caméra, je t'avais posé une question, ça m'a fait très rire. Euh, je t'ai demandé quelle était ta compagnie préférée. Ça a pris euh, 30 secondes, puis il ne pas encore répondu. Euh, oui. Si je te pose la question, Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est quelle est ta compagnie préférée à la SQDC, as ton producteur préféré? Mon producteur préféré à date que j'ai aimé le plus, c'est Broken Coast. Ah oui? Oui. Même si c'est un peu plus dispendieux, tu penses que ça vaut la peine? Point de vue qualité, tout l'ensemble, l'humidité, euh, le, le, plus de goût, le juste du plus longtemps. Méthode de, de curing, je pense qu'ils font. Euh... Qu font hein? je pense ouais, qu'ils font. Que... Curing, c u -R -I -N -G, allez voir ouais. ça. On en a déjà parlé un petit peu dans le passé. C'est une façon de, euh, de faire, euh, c'est une étape après le séchage. Une façon pour donner au cannabis plus de qualité, plus de goût. Et allez voir ça, Curing, c u -R -I -N -G. Et on pense que Broken Coast font cette technique-là. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit toutes les compagnies qui fassent ça. Ça prend du temps pour faire du curing, et puis des fois, les compagnies sont un peu pressées par le temps. Il faut produire, produire, produire du cannabis le plus rapidement possible, euh, au, euh, au coût, le plus, le moins, au moindre coût. Mais ça, c'est pour me gâter, par exemple. Euh, sinon, euh, sinon euh, non. Sinon, euh, je suis un consommateur régulier, donc euh, je vais opter pour l'once ou le 15 grammes. Quand on parle d'once, on parle de 28 grammes, ça c'est seulement EXO qui nous offre ce produit-là. Oui, le OS. Exactement. Donc, Exactement. tu consommes du OS? Oui, absolument. Le rapport qualité-prix, à mon avis, est bon. Et puis les arômes, tu vis avec? C'est pas toujours les arômes préférés non, tu vis avec? Non, ça pour ça oui, je vis avec. Quand même. j'ai quand même l'effet que, que je veux. Euh, je suis windman, c'est vrai. Mais par cœur, je ne me souviens pas, là, les 15 grammes. Y a t -il un 15 grammes en particulier que tu as acheté dernièrement, que tu aimes oui, beaucoup? Oui, oui. c'est bizarre que tu me parles de ça. J'ai acheté le, récemment euh, le Lagume. Le Lagume d'Exo, c'est en 15 grammes, c'est possible? Oui, c'est possible en 15 grammes, à presque 20% de THC en plus. OK. Fait encore là, bon rapport qualité-prix pour ça. Est-ce que tu achètes ton cannabis... À la SQDC par la poste ou tu te rends succursale? Ah, oh, euh, je oui. me rends succursale. Oui, est-ce que c'est oh, pour oui. euh, être sûr du taux de THC ou parce que tu ne veux pas payer euh, Post Canada? C'est quoi les raisons pourquoi tu t'aimes bien? Toutes les réponses. Je ne veux pas payer, je pense que c'est 5,95 si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 5,75 avec les taxes. 5, ouais. cas, je ne veux pas payer ça. Euh, je veux pas être surpris du niveau de THC. Euh, je veux pas non plus prendre quelque chose que ça fait plus que six mois qui est dans le pot. La date d'expiration, tu, tu prends le, oui. le temps de regarder Oh oui, absolument. Okay. Okay. C'est okay. long. Quand je suis avec la SQDC, des fois c'est long. Et je tiens à m'excuser pour ceux qui, qui attendent, mais qu il faut faire un choix éclairé. Mais est-ce que l'employé te pousse ou il te donne le temps Non, il me laisse le temps. Oui, je hein, pense bon, oui. que c'est bon pour ça. Les employés de SQDC sont très euh, bons pour ça. Ouais. Euh, ils ne nous poussent pas dans le cul, comme on dit. Euh, Absolument. Ça, ça, ça j'ai rien à reprocher pour les employés de la SQDC. Euh, ils font vraiment très bien leur travail avec les outils qu'ils ont et avec ce qu'ils ont le droit de nous dire. J'ai déjà eu parler avec quelques personnes. Puis je pense que c'est quand même assez strict avec euh, les informations qui ont le droit de nous parler. Euh, rapidement comme ça, les terpènes, ils n'ont même pas le droit de nous en parler. Euh, il faut qu'il y ait une formation adéquate pour ça, puis ils ne sont, sont pas rendus là encore, euh, etc. Donc, euh, tu vas à la SCUDC, tu te présentes en succursale, euh, donc vraiment le poste Canada, tu regardes même le taux d'expiration, le taux de, le de production, pas, le taux de, pas la date d'expiration, mais la date de production, il n'y a pas de date d'expiration. Non, non, ça n'explique pas. Euh, les Indiens, euh, je sais c'est pas les Indiens, mais les, les Amérindiens, euh, les gens là, qui vivent à Kanesatake, est-ce que tu y as déjà été? Jamais. Achimé? non. Jamais, jamais de ma vie j'ai mis les pieds aux Indiens. Tu n'as pas été à Oka, est-ce que ça t'intéresse oui. euh, d'aller à Oka dans l'avenir? Je peux pas, pas de char. Pas de char. <rire> les Indiens, pas les Indiens, excuse-moi, le BC euh, Colombie-Britannique commandé par Internet, est-ce que tu as déjà fait ça? Non plus. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu penses le faire dans l'avenir? Euh, j'ai jamais... Euh... Parce qu'on sait que c'est illégal, hein? J'ai jamais même pensé à aller voir voiture. Sais, Parce que? Si quelqu'un me montrerait, peut-être... Je sais pas, j'ai aucune idée, tu sais, Mais si c'est il... illégal. Mais, mais c'est ça, ça, ça c'est illégal. On nous dit qu'il y a des meilleurs prix, qu'il y a des meilleures, qu meilleures qualités prix, mais c'est illégal, vous pouvez avoir une très grosse amende... Euh... J'ai déjà entendu dire qu'on parle des amendes jusqu'à 10 000$, et puis faut pas ah ouais. faire ça, c'est très très dangereux. Au Québec, c'est seulement SQDC. Autant que ça dit. Avant la caméra, euh, tu m'avais parlé un petit peu d'un point là, euh, dans ton passé, que tu, tu consommais de la bière et du cannabis, et puis maintenant c'est seulement du cannabis. Oui. Tu voulais me parler de ça peut-être une minute? Complètement, j'ai... J'ai changé complètement euh, il y a un an de ça. J'ai arrêté complètement le cannabis et la cigarette. Les deux. T'as arrêté le cannabis euh, Pas le non. cannabis. Hey, l'alcool On ne peut pas prendre ça. Là. Ben non, ben non, ben non. Ben on ne prendra pas, prendre, pas <rire> ça. Je me suis trompé. J'ai complètement arrêté l'alcool. Ah oui, oui, oui. Ouais. Zéro alcool, zéro cigarette, ça va faire un an. Hey, c'est récent, là. C'est ouais. récent, là. Mais j'ai conservé la, le cannabis. Hein. J'ai conservé le cannabis parce que le cannabis m'a aidé dans mon cheminement d'arrêt d'alcool, si on pourrait dire. Puis euh, ça m'a aidé vraiment là, à focusser là, sur ce qui, est, ce qui est mieux pour moi dans ma vie aujourd'hui. Pour le futur, euh, ça m'a aidé à me concentrer sur moi-même. Qu'est-ce que moi je veux devenir? Est-ce que je veux continuer à avoir toute ma vie ou... Est-ce que l'alcool te faisait dire des choses? Est-ce que ça faisait des choses pas correctes? Bien, de ça le change cannabis, Le cannabis, c'est plus toi-même. Exactement. Je connais pas tout ça, moi. Exactement. L'alcool, ça change. Ça change. Puis, en googlant, l'alcool, qu'est-ce que ça va apporter de positif? Rien de bon. Rien. Rien. Tu avec le recul, j'ai pensé, je me suis dit, bon, OK quoi d'abord tu n'arrêtes pas l'alcool épais, tu sais, je me parlais comme, pourquoi tu continues? Tu ne veux pas arrêter le cannabis? Est-ce que tu dis que des fois, je veux arrêter le cannabis pour euh, peut-être des raisons euh, monétaires? Euh, bon, si on arrête le cannabis, on est un peu plus dans nos poches. Non, je pense pas euh, je pense pas à ça. Je fume euh, de façon, je pense, euh, responsable. Tu sais, euh, je ne pas... Euh... Ça t'amène un certain plaisir quand même, ça, ça t'amène... Euh... Oui. C'est récréatif. Oui, oh, oui, ça m'apporte un calme intérieur que j'avais pas avec l'alcool. Avec l'alcool, j'étais toujours stressé, comme nerveux. Comme... Est-ce que tu fumes du CBD Non. Non. Je ne fume pas de CBD. Mais je. Tu en consommes, par exemple Oui. Mais pas en joint. Donc, tu le consommes de quelle façon Je le consomme en huile. En huile Oui. Et puis, ça, l'huile, c'est quoi Tu te le mets dans la bouche ou tu le mets dans ton verre de liqueur C'est comment Peu importe. Euh, ben moi, j'aime bien les breuvages chauds, donc je le mets dans mon breuvage chaud. C'est quoi un breuvage chaud Tisane Tisane à la montre. n'importe quoi. Monsieur Tisane ici, Monsieur Tisane. Tisane à la montre. OK, puis, euh, ça te fait quoi, toi, du CBD Ça te libère l'esprit Ça, ça t'explique On quoi? dirait que ça me fait vivre plus le moment présent sans que ça me dérange trop. C'est sais comme exemple, moi je suis non-fumeur, je ne pas la cigarette, sauf que j'ai une vapoteuse. À la nicotine? À la nicotine. Je l'ai toujours avec moi, habituellement. J'en prends une porte, une fois de temps en temps. Je sais pas si c'est à cause du CBD ou parce que tu es venu à la maison... Aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, là. oui, oui, oui aujourd'hui même, là. Ok, fait que là, t'as pris du CBD... Tu pas vu fumer euh, ma vapoteuse souvent. Fait... fait que là, t'as pris du CBD puis tu penses que peut-être ça pourrait te ralentir l'envie de prendre la vapoteuse à la nicotine? Peut-être, si tant mieux, parce qu'un jour aussi, il faut que je, je me débarrasse de ça, tu un moment Oui, t'envisagerais peut-être d'arrêter ça, là, la nicotine? Un édatoie, à la... mais pas trop vite, pas trop vite. Mais félicitations mm -hmm. vraiment pour l'alcool, j'imagine que ça va être très difficile d'arrêter ça. Euh, félicitations, je, je, c'est vraiment quelque chose pareil. Ouais. L'important ben, euh, dans tout ça, c'est qu'il faut se dire que l'alcool, ça ne va rien apporter de positif dans votre vie. C est, c est... Mais nous autres à Winman, je pense qu'on le sait. Hein? Mais quand c'est consommé en excès, je parle consommer en excès. Tu es tout en train de te salir. J'ai, Ah oui, <rire> mais j'ai, rien contre le, le, le, le monde qui fume, euh, qui, qui, boire. qui boit, Régulier, qui euh... fume, puis qui... Exagérément, c'est leur vie à eux autres, je, je, je, je, je suis qui pour juger, oh, je suis passé par là. je sais c'est quoi, t'sais? puis euh, sauf que je veux pas revivre ça, euh, Mais avec qui, le cannabis, y... je suis bien, je suis bien juste avec le cannabis, un petit peu de CBD. Puis là, il faut que tu arrêtes la nicotine avec ta lapoteuse. Éventuellement, éventuellement, <rire> une chose à la fois. C'est bon, c'est bon. Euh, THC, est-ce que tu prends du THC 10%, 15% ou 20% Est-ce oh. que c'est euh, léger, modéré oh. ou fort oh, Fort. <rire> <right. Mais> oui. <rire> c'est fort, c'est sûr, c'est sûr, il faut que ce soit fort, il faut que ça... Je vais bien dormir, je vais bien dormir, je vais passer une belle nuit de sommeil, c'est ça que je me dis en prenant ça. Puis euh... c'est quelles tes variétés préférées? T'aimes beaucoup Broken Coast, t'aimes le Lagune à cause du 15 grammes, c'est toujours ouais. bon qu à, qu à, pas quel t'es prix. pris, euh, le OS. Ouais, ouais, ouais, mais ton ouais. cannabis préféré, là, le, le pot préféré, moi tu sais que c'est le Pink Coach, j'aime le Purps, euh, j'aime le Hawaii Heartbreak, toi, c'est quoi tes 2-3 C'est quoi le lagune C'est quoi euh, euh, Non, ben le lagune, ça fait partie, comme qu qu'on pourrait dire, que quand tu dis le top 5, là, ça pourrait être, mettons, mon top 4. Euh, on pourrait mettre euh, de la compagnie. Regarde la caméra ici, euh, le euh, monde te regarde, euh, il va te voir tes beaux yeux. Moi, le problème, c'est qu'avec les noms, j'ai tué la misère. Ok, ok, tu ne te souviens pas Ok, ok, ok. Euh... Quelle compagnie? C'était de, comme, mettons, c'est quel que t'as essayé de Broken Coast? ok, de Broken Coast, euh, j'ai essayé, oui, c'est ça, le Galliano exactement. Puis là, lui, t'a fait aimer lui, la compagnie? Oui, oh, oui, ah oui, juste... il y avait, je sais pas, une petite arôme de café, on dirait, je sais okay. pas, okay. spécial qu'il n'y avait pas dans d'autres cannabis. Mais ça, c'est pour me gâter, parce que la plupart du temps, j'achète euh, des onces ou des 15 grammes. Sinon. T'as pas beaucoup de choix. T'as beaucoup de variétés, là. C'est OS ou Lagune ou lui. ou C'est ça. C'est pour ça que je me garde aussi. Euh, J'ai pris chocolat fondu, euh, de, de chocolat fondu que j'aime beaucoup. Aussi euh, de des génétique. Excellent. Euh, évidemment euh, aussi, on pourrait dire le.. Ah oui, c'est vrai, je vous oublie, je suis pas habitué, tout. Ça première fois que je une vidéo YouTube, pardonnez-moi. Mais, euh, euh, qu'est-ce que je disais? Ce thème, le thème le Lagune, le, lagune, le thème de J'aime le Gaviano de Broken Coast, j'aime euh, aussi un peu le popo stral. Je, je m'attendais le popo à quelque chose de plus, des plus belles cocottes. J'étais bien, bien tout le monde. Je ne sais pas si c'est la variété peu pouche qui est difficile à faire pousser, mais euh, j'ai acheté ça v'là un an, six mois. Je l'ai acheté trois fois à trois périodes, vraiment séparées oh oui. que c'était pas la même production. Les trois fois, je n'ai pas été chanceux dans la qualité des cocottes. Euh, même un petit peu de branche. Encore une fois, je sais qu'il y a toujours de la branche avec le cannabis. Mais on était chanceux avec la SQDC, avec les compagnies, souvent pas de branches. Euh, mm. La pire compagnie avec les branches, c'est Riff. R-I-F-F, Riff de Africa, mm. euh, de très bons arômes, mais je le répète. Souvent beaucoup, beaucoup de petites branches. Et vas-y. J'ai jamais eu la chance d'avoir un pire couche de Sandra. De sans depuis que je vais à la SQDC. Jamais. J'ai dit, j'ai de mais un mmh. jour. Un jour. Oh non! Il y en a une fois. Une fois, j'ai pu en avoir un. OK. Mais bon. monsieur, vous avez déjà pris un once. sors se rendre dans ce temps-là. Sors-tu rentre. Vous aurez dû faire ça. Oui, tu fais ça. Tu sors de Tu as le droit à deux ans, tu as droit à. Ok, un once pour le transport. as droit à. T'as le droit à quatre onces à la maison. 30 28 grammes en tout. Ah oh, ça sur... oh, pour pas marché. Ouais, c'est ah, ça, par ah, lui. Ok, fais attention, tu peux pas faire ça. Ah, excuse-moi, excuse excuse-moi, je ne pas. <rire> Mais, euh, all right, all right. je suis vraiment content, euh, belle rencontre. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour, j'aurais mis ça qu'on ait euh, vu Bobby. Hein? Bobby? Ah, oh, il dort, on va le laisser dormir. Ben oui. oh, non, il okay. est bon on il est Ah, regarde, on le voit, on le voit à la caméra, merci. Merci Bobby. Ici, ici, et voilà. Et voilà, ouais, c'est Bobby, vous avez vu Bobby. Bien, qu'est-ce qu'il se passe de ça? Très belle vidéo. Merci beaucoup, Benoît. Et puis, euh, vraiment, euh, dites non à l'alcool. Faites attention au cannabis. Et puis, euh, moi, je le dis toujours, là, euh, si vous travaillez 40 heures, payez votre loyer, vous arrivez dans votre budget, puis que le cannabis vous fait. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Faites attention à vous autres, les boys. Puis, euh, un peu de CBD, ça fait pas mal. Merci, Benoît. Salut tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!